Aujourd'hui on est dans le centre-ville de Rennes et avec lui on avait deux gros challenges en tête depuis longtemps Moi un gros front et moi du coup c'est un gros chapresse et euh, du coup c'est sur la place Hoche Donc euh, on espère qu'il y aura pas trop trop de monde et qu'on va pouvoir euh, les faire Donc euh, bah là c'est parti bon, on y va le projet c'est euh, gros presse, ça fait je pense 10 et il euh, y a de l'enjeu Du coup ça fait grave peur mais euh, ça va le faire. Du coup tu mets de l'eau Ouais, je mets de l'eau et après ça enlève la poussière et ça accroche. Ouais, c est, c est, Ça paraît pas logique comme ça. Hein. Non. <rire> On prépare le terrain, plus qu'à attendre que ça sèche. Ouais, et ça part. Ouais. Ça commence à accrocher fort là. Il va me falloir quelques essais, mais je vais l'allumer. En vrai, dos. je suis confiant. Yes. yes. T'as glissé là Mes mains elles ont glissé sur le mur ça m'a fait trop peur Tu euh. penses ah. bon, ça le fait Oui bah j'ai juste à mettre mes deux pieds en avant mais ça fait trop peur quoi Oh ah. non, non. Ce qui fait peur c'est qu'il y a du vide Du coup bah je mets un pied pour sécuriser moi, ça, si je mettais les deux pieds, normalement ça le ferait. Ouais. Allez, gros, ça va le faire là. Là, faut y croire. Là. Faut s'attacher. Oh non T'es tellement dessus, mec Tu vais l'avoir, hein ça Va falloir ah que pied. tu mettais les deux pieds. Hein. Ah, ça fait peur Il a explosé Yes gros T'es trop chaud Il est trop chaud, il est trop, est trop chaud Il a bombardé là, là. Je suis trop content, ça y c est C'était grosse barrière mentale mais. Okay. Il a allumé.. Et le mur il était haut en rien mine de rien C'est Ouais c'est Ça Oh bah c'est un disque parfait 10 C'est 10 styles poils Excellent 40, Pour ceux qui Bon c'est quoi le projet Mehdi Les deux barres là Pouces, merde. Du coup là, on va faire des petits fronts sur le sol pour voir si on est chaud Et après on va voir Ça passe la mat Oh là voilà. oh, Mais, mais on à mon avis face, hein. ça peut le faire parce que j'ai mmh. déjà fait cette taille là Et en soit la barrière elle est basse Au départ du coup on sent ça, ça peut être <rire> Je peux faire des tests, il y, y a René qui est beau, quoi. <rire> En gros, je vais faire un test sur le côté Ouais je vais faire un test sur le côté mais bon, il a décidé de prendre sa pose ici okay, non On va aller lui manger Excusez-moi monsieur Ouais, je vais galer, je fais un saut par dessus et je vais me... <rire> <C 'est fini. rire> là oh, Ça part hein <rire> Un petit ralenti oh, ça, passe, ouais. ça le fait monsieur ça vous pensez mal, pas mal, ouais. qu'il passe dessus, c'est bon yeah Let's go, mec Bon, le projet là, c'est de faire le saut par-dessus le canal, juste ici. Du coup, euh, je crois que ça fait environ 17h30, 18 et euh, bon en vrai, ça va, c'est assez gros. Mais c'est surtout mental, parce qu'il y a de l'en dessous mais je pense que ça va le faire. Fin de training. Il est 18h30 et ça part. Vas-y quand tu veux. Un délire. Nous, si, nous si on le fait on va cavaler Il y aura les keufs derrière nous <rire> Aujourd'hui on est dans une petite carrière On va essayer de repérer le meilleur spot Du coup là on fait vraiment tout le tour de la carrière Pour voir si il euh, y a des sauts On a repéré un 12 mètres mais il est, pas, il est pas incroyable Donc on va essayer d'aller un peu plus loin on fait du trekking mais chargé comme des mules. Voilà, on arrive à la moitié de la carrière à peu près. Et là-bas il y a l'air d'avoir un peu plus de hauteur, ça a l'air pas mal. Bon, du coup bah, on a trouvé le spot après une longue marche d'approche. On a marché vraiment tout le long de la carrière. Dans les pires chemins, on, a, on en a partout sur les jambes, c'est horrible ah, putain, mais bon, euh, ça valait le coup normalement et là, bah... faut mettre mmh. qu Ce qui est bien, c'est que bah, pour l'élan, euh, les mecs ils sont venus avec une bétonneuse, ils ont coulé une dalle Ça va être nickel <rire> Vas-y lancez les paris Attends, vas-y C'est combien Bah là, il y a écrit 11 11 Attends. Bon, du coup, on vient de mesurer, il y a 11 mètres donc euh, ça va, c'est pas très haut, c'est bien pour lancer des petits tricks. On va voir ce que ça va donner, quoi. Yes. Bon, Nettie, va Bon, on va tester, on fait un petit saut en même temps. Pour voir la hauteur un peu et puis essayer de remonter. Parce que si on n'arrive pas à remonter, ouais. on est à la sauce. <rire> oui. allez, Donc, allez, ça part. Go. Ah c'est genre de sangla. <rire> c'est genre de sanglard <rire> Après ça, faut que t'aille à droite à partir de là bon, du coup euh, on vient de faire le premier clip pour tester En vrai c'est grave cool par contre la remontée elle est ultra chiante. Genre euh, là euh, c'est vraiment galère Ça va La remontée elle est vraiment euh, c'est sketchy Surtout sur, euh, sur un, un endroit qui est comme ça là Qui, qui s'effrite de ouf Mais euh ça va, ça se fait. Il faut juste bah, prendre son temps, quoi. Là, avec les gars, on a trouvé une petite antenne pas loin de la carrière. Du coup, on s'est dit qu'il y aurait peut-être un petit plan FPV pas mal à faire. On va aller voir si, si on peut monter. Let's go Oh, I did it. <laughs> Oh mais le air du coup j'en suis vois tout passé C'est oh, insane ah, yeah, yeah. <rire> Par contre elle est super froide cool. Je crois ils ont vraiment oublié de la chauffer cette année -là. Bon les gars si vous voulez nous soutenir N'hésitez pas on a une boutique où on vend des vêtements Et Du coup euh, bah rendez-vous euh, dans la bio Il y a le lien de notre site Ça nous soutient de ouf alors allez-y commandez à fond